Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier, c'est Franck de Créolinium. Euh, si on continue un petit peu le délai encore une fois, alors je sais, ça fait plus d'un an que je l'ai commencé, où j'ai eu une grosse pause entre les deux. J'avoue que j'ai fait un petit peu euh, le procrastinateur professionnel. Donc on repart de plus belle, je vais réaliser la partie euh, centrale de l'établi, celle qu'on retourne pour pouvoir mettre aussi bien des outils ou s'en servir comme butée pour venir raboter, couper, enfin tout ce que vous voulez. Pour vous aider à travailler mieux sur cet établi. Alors, Mais avant de continuer ce petit établi, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sur les dernières vidéos. Franchement, ça me fait super plaisir. Merci à vous. Merci de l'accueil que vous avez porté sur ce genre de réalisation. Franchement, ça fait du bien à lire. Euh, C'est parti. On continue cette petite bébête. Il n'y a, a plus grand chose à faire. Euh... C'est magique. Pour réaliser cette fameuse petite pièce qu'on retourne, qu'on range nos cils, nos ciseaux à bois, tous nos outils qui peuvent potentiellement traîner sur l'établi, je vais réaliser cette pièce dans un petit bout de pots. Encore une fois, ça va apporter pas mal de poids, mais au moins, bah, ça bouge pas. laisser une petite marge de 5 cm au cas où le bois soit fondu en bout, euh, normalement il n'y est pas c'est toujours au rabotage qu'on peut voir si ça part un petit peu en sucette donc euh, maintenant bah, je vais vous passer les étapes de, de dégauchissage rabotage euh, et compagnie, euh, on va s'intéresser plus sur ce qui se passe après la refonte, ce morceau de bois va être refondu donc euh, pour pouvoir y fixer les six les ciseaux, euh, les trusquins et compagnie, tout ce qui peut traîner, comme je vous le disais, sur le plateau d'établi. Donc, ça évite qu'il tombe par terre déjà, les outils. J'ai refondu ma pièce de bois en deux. Forcément, je me suis fait de la scie circulaire en enlevant le couteau diviseur. Attention, c'est dangereux. On enfin, fait attention à ses petits doigts. Je n'ai pas voulu prendre de risque, donc je me suis limité à faire une première passe de chaque côté à la scie circulaire et ensuite j'ai refendu à l'aide de la scie à j'ai mis à épaisseur mon ma pièce centrale, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, euh, une butée ou je ne sais pas quoi, un range outil, bah, si vous avez le nom qui va bien, bah, bah, je veux bien le savoir, parce que là, techniquement en anglais, déjà je ne comprends pas le mot, donc euh, voilà, euh, donc maintenant, le plus dur est passé, c'est à dire, raboter les pièces, refondre et raboter les pièces à la même épaisseur, maintenant je vais coller les parties, euh, les séparations, celles qui vont permettre de pouvoir ranger les outils, dans ce fameux morceau de bois, donc euh, j'ai des cotes, je ne suis pas obligé de les respecter, c'est à ma convenance, si je veux faire euh, un rangement par euh, une séparation par ciseaux, ce n'est pas un problème, je peux le faire, mais je ne vais pas me casser la tête, je vais respecter le plan, euh, franchement poser un ciseau à la verticale, ça m'étonne qu'il bouge dans tous les sens, je vais trancher net entre les tons de bois, je vais mettre à l'intérieur comme séparation du hêtre, donc ça, fera un SP, euh, ça rappellera un petit peu tout ce qu'il y a sur l'établi je pense que ça peut faire assez joli donc on va voir ce que ça donne normalement il n'y aura pas de déconvenu j'espère pour l'instant je n'ai pas fait d'erreur euh, voilà on y va alors comme je suis un petit peu fainéant euh, je vais réutiliser un petit peu tout ce que je trouve dans l'atelier pour faire ces fameuses séparations donc j'ai dû être qui traînait je vais le raboter à 15 mm comme ça j'aurai euh, partout la même épaisseur, donc 15 sur ces planches là et 15 sur ce planche là. Il me faut 45 mm théoriquement, je retombe sur mes pattes donc 3 fois 15 égale 45. Jusque là, c'est facile. Euh, le plus compliqué, c'est que j'ai pas, pas la même euh, largeur, donc je vais être obligé de mettre des petits bouts à coller. C'est pas grave, ça va être euh, pris en sandwich, ça ne se verra pas. Donc euh, autant recycler tout ce que je peux. J'ai coupé mes petits morceaux aux cotes qui vont bien, donc j'ai respecté le plan, hein, bien évidemment. Euh, j'ai fait ma répartition, je me suis laissé une surcote que je recouperai, bien évidemment, à la fin. Donc. Bon, bah ça y est, là il n'y a pas besoin de serre-joint, ça plaque bien avec les pointes, pas de soucis. Euh, je me suis un petit peu foiré sur une pointe, elle est partie un peu euh, en biais donc je l'ai enfoncé dans la matière, c'est pas bien grave, j'aurais pu la prendre, l'enlever, enfin la chasser et compagnie. Euh, c'est bien se compliquer la vie pour rien, sachant que ça va pas se voir. Donc là par contre, là je ne suis, euh, suis pas trop regardant, on va dire. Euh, donc il me restera. Les petites parties qui vont venir ici à recoller, je le ferai euh après, ce n'est pas un trop gros problème. Euh, pareil sur les cinq morceaux qui sont collés. Ensuite, une fois que ça sera remis en place, ben j'aurai juste à coller l'autre partie sur le dessus et repasser un coup à la raboteuse pour avoir quelque chose de tip top. Là, ça commence à fleurer bon. J'ai encore quelques trucs à réaliser sous cet établi-là. Euh, la finition en l'occurrence et là c'est pas une masse à faire sachant que je ne trouve pas de varlope si vous trouvez une euh, varlope euh, en numéro 7 voire 8 en Stanley, alors pas du chinois s'il vous plaît j'ai rien contre les chinois mais là non, franchement je veux avoir un, un outil qui tienne la route voilà, donc euh, on continue tranquillement oh les chatons les chatons de papa hein qui tu fais là bouge bougez la caméra morceau de bois il est euh, il est collé j'ai de la matière en trop à enlever donc je vais commencer à dégrossir au rabot et ensuite je repasserai tout ça à la raboteuse histoire d'avoir un truc tip top euh, dégauchisseuse pardon euh, alors je viens de m'apercevoir d'un truc je sais pas si vous allez voir mais il est un peu courbé comme une banane alors c'est un inconvénient effectivement mais ça peut avoir son utilité, surtout quand on va le mettre dans le truc là, dans la rainure, enfin dans l'emplacement entre les deux plateaux. Ça va faire effet ressort. Alors c'est pas voulu, c'est loin d'être voulu bien au contraire, euh, mais je vais le laisser comme ça. De toute façon, je peux pas faire grand chose à part le pré contrainte, l'humidifier, le pré-contraindre et le mettre sur quelque chose de parfaitement plat. Et encore, je suis même pas sûr que ça revienne. Donc l'effet ressort, bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal. un peu de mal à le mettre et un peu de mal à le retirer. C'est pas bien grave. Tant pis, de toute façon je vais faire avec et le jour où ça me prendra j'en ferai un euh, d'un seul bloc et avec des espèces de des grosses mortaises débouchantes mais alors là bonjour la mèche qu'il va falloir pour faire ça euh, donc ben, pour l'instant ça va rester comme ça et puis c'est tout et voilà et ça bouge pas Hop. donc qu'est ce que vous en pensez on laisse comme ça ou on refait Ah j'ai pas envie de refaire Donc hein. ne me dites pas on refait. Hein. はい。 I <laughs> Ha, ha, ha, ha, ha. Alors cette petite pièce de bois est terminée, j'ai fait les coupes à longueur, J'ai pas filmé. Alors il est toujours un petit peu courbé dans le sens banal, hein c'est pas... pas terrible cette histoire au final, c'est bien l'effet ressort, mais c'est un peu la même air pour le rentrer et pour le sortir, donc je pense que à terme ça partira, je ne sais pas ce que je ferai avec, mais bon ça partira, enfin je pense. Donc là, en tout état de cause la pièce est terminée, ça va plutôt pas mal, quand même, on ne faut pas, pas fâcher dans la foute non plus. Hop. Clairement l'intérêt de ce truc-là, c'est de vous en servir comme butée pour réaliser, euh, par exemple, euh, alors là c'est le cas concret mais qui ne marche pas bien. Un coup de rabot, un coup de chanfrein, évidemment là ça dépasse un peu de trop. Mais... Donc si vous par exemple vous avez un panneau à raboter dans le sens de la, de la longueur, vous mettez une butée sur un un trou prévu pour une greppe, un une greppe, je ne sais pas comment on dit, et vous rabotez, vous venez en bouté, vous n'avez pas votre panneau qui va dégager dans tous les sens, donc finalement c'est une très très bonne idée, autre intérêt, et c'est là que moi ça m'intéresse beaucoup plus, c'est le fait de pouvoir y ranger ses outils, vous allez comprendre tout de suite, donc voilà l'avantage de ce truc là, enfin de cette pièce de bois, c'est bien évidemment comme je vous le disais, c'est de pouvoir y ranger vos outils, après à vous de vous organiser là où vous mettez les ciseaux euh, que vous utilisez le plus faire des repères je sais pas avec un, un chiffre entre en fonction de la taille du ciseau euh, enfin chacun travaille comme il veut c'est bien pratique donc voilà c'est quand même pas mal vous rangez vos outils là où vous voulez là où ça va pas vous gêner c'est quand même mieux de les avoir comme ça que de les avoir à plat alors certes au milieu franchement c'est bien mais ça aurait eu un petit peu je pense que si je refais un établi cette pièce là je la mettrai plus sur le bout alors je ferai pas un rack amovible je ferai un rack fixe avec ce genre de dentail pour pouvoir y rentrer les ciseaux tout ce qu'on peut utiliser comme outil à main dans un atelier autre chose pour les grognons qu'on voit souvent sur les salons style épinal euh, ou les journées portes ouvertes chez Bordet, pour les, les personnes qui, euh, qui hurlent en nous voyant poser nos rabots à plat sur la semaine sur l'établi, et eh ben regardez et voilà la petite astuce. Donc fabriquez-vous votre établi, et posez vos rabots sur cette pièce de bois, vous pourrez ainsi protéger vos fers de rabot. Voilà, mais moi ça ne changera pas à plat sur l'établi. Point voilà. barre. Bon bah ben, ça y est c'est euh, la fin de cette vidéo. Alors euh, c'est pas un gros bout, c'était su super simple en fait. C'était peut-être pas forcément intéressant pour tout le monde, mais au moins ça dégrossit. Euh, L'usage de cette barre qu'on voit souvent sur certains établis, alors euh, surtout sur les robots sur les établis style shaker comme celui de Samuel Mamias je ne sais pas si on voit réellement ce genre de pièce en plein milieu du plateau. Bon, tout état de cause, est à cause. C'est là, c'était sur le plan, je l'ai fabriqué euh, et au final, ça sert quand même pas mal pour pouvoir ranger ces outils. Pour l'histoire de la butée, je pense que je ne m'en serai viré euh, peut-être jamais. <rire> Bref, c'est là, ça mérite d'exister. Un jour peut-être, il sera retourné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, N'hésitez pas à laisser un commentaire positif ou négatif. Je réponds bien entendu à tout le monde comme à mon habitude. Et sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Et surtout, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un set de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao les gars